Bah, loup, bah, bah, bah. Tchou, bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit JT du Geek Express. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière euh, JT du Geek Express On a dit si y a un Tipeee, on en fait un lundi. Bah il y a eu un Tipeee. Nous voilà lundi. Bon allez, je vous parle aujourd'hui, bah en urgence, je vous parle des nouvelles stickers que j'ai acheté. Alors. Je vous lis l'article que j'ai fait sur lesmagouilles.com, comme à chaque fois. Ensuite, on fera le deuxième sujet. Voilà, et ça devrait durer moins de 10 minutes. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et vous trouverez également cette édition en podcast. Tous les liens sont dans la description. Podcast, YouTube et sur lesmagouilles.com. Bon, alors que je surfais sur le web pour profiter des super méga promos du 11-11, en mode euh, besoin de rien, mais envie de tout. Et non pas envie de toi, bien sûr. Et après avoir enlevé dans mon panier tous les produits high-tech, dont on m'envoie souvent les équivalents gratuitement pour faire une review. Bon, en gros, il me restait pas grand-chose. Encore une fois, le téléphone, on envoie les caméras. Même si je peux toujours acheter mieux, gratuit, c'est encore mieux que ce qu'on pourrait acheter de mieux. <rire> au cas où. Voilà. Bon. Je n'avais pas vraiment besoin de chaussures, ni de baskets, mais j'aurais quand même été interloqué par le prix de celle-ci à 111 euros BAT free shipping, soit 3,50 euros pour compris. Et, et au-delà de, au du prix, on va quand même avouer, ils ont de la gueule. Enfin, sur la photo. <rire> en vrai, en vrai, elles ont de la gueule aussi, voilà. Donc, 3,50€, free shipping, livraison depuis la Chine et tout. Enfin, bon, voilà. Genre, pareil, l'express tu connais, hein Donc, bon, voilà. 3,50€, quand même, merde. Bon, bref, au-delà... <rire> au-delà du besoin ou de la bonne affaire, c'est mon côté curieux. Et mon petit côté euh, youtubeur pitaclic qui, qui aura pris le dessus. Car, bah, que peut-on avoir pour 3,50€ Free shipping Putain, mais quoi quand... enfin je sais pas combien il est chez vous, le timbre, mais voilà, 3,50€, merde. Hein, voilà, depuis la Chine, c'est vraiment, alors même si moi, ils me livrent en Thaïlande, je crois, vous, ils vous livrent en Chine, c'est les mêmes frais de port, enfin, c'est un truc incroyable. Bon, bref, à ce prix-là, je prenais pas un grand risque et je me voyais déjà écrire ces lignes et attiser votre curiosité. Mais combien de personnes vont cliquer sur le titre en disant putain 3,50 quand même merde c'est c'est pitatique mais bon c'est le prix que j'ai payé. Après c'était le 11,11 et tout on verra ça tout à l'heure. Bon, le prix justifiant un peu ce qu'on s'attend à recevoir avec un paquet plutôt plat et des chaussures qui s'approchent plus de la chaussette que de la chaussure de sport. Et quand tu les reçois, elles sont comme ça, même comme ça même. Donc quand tu les reçois, tu dis putain mais où chaussures. Voilà. Donc en fait, c'est plus une chaussette vous voyez comme ça. Donc, euh, allez, allez. C'est quand même. Enfin, c'est quand même quali. Enfin, bon, pour, pour, pour 3 balles. <rire> c'est quand même. Je ne sais pas ce qu'il y a qui peut gagner dessus. Enfin, c'est vraiment. Ou alors, comment ça peut coûter, mais voilà. La, la, la chaussure est plutôt cali Et après, vous voyez, c'est une chaussette avec un faux lacet dessus. Enfin, il y a des vrais lacets, mais tu ne peux pas vraiment la fermer parce qu'en fait, c'est une chaussette. C'est carré. Elle chasse un peu. chose un peu petite. Un petit 44,5 aurait pu être mieux pour mon 44. Voilà. En même temps, je crois que là, c'est pareil. Bon. Étonnamment confortable et pratique Bon déjà elles claquent Moi je trouve... Elles sont trop belles ces chaussures C'est un truc de ouf <rire> Elles sont bien finies tu vois Il y a le surpiqûre et tout ici Il y a le lacet enfin, bon, voilà. euh, Et elles sont vraiment très belles Deuxièmement Elles sont super faciles à chausser J'adore les trucs sans lacets hein. C'est toujours un peu de problème moi, Avec euh, l'arbre Je fais le tour de l'arbre Il y a un petit lapin Je vais dans le terrier Pour repasser J'ai toujours m'embrouille toujours un peu Cette histoire de lapin et de carotte voilà, Pour repasser les lacets Là au moins C'est tout mis dessus On est quand même plutôt bien donc, elles sont super faciles, faciles à chausser et elles sont confortables en mode chaussettes faux lacets, hein, vous l'aurez compris. Bon, c'est clairement pas des sneakers, <rire> ni des baskets pour faire du support, hein, ou de la marche, car les semelles en mousse <rire> sont bien pompeuses, comme des chaussures, et elles rendront nos chaussures plus confort plutôt confortables, c'est-à-dire quand tu marches dessus, tu bien, c'est pompeux et tout, c'est sympa et tout, mais euh, elles risquent de vous faire regretter les longs trajets. C'est un peu comme s'acheter des chaussons. Les chaussons, c'est confortable et tout, mais tu ne vois pas euh, faire 10 km avec quoi. Bah là, ça pourrait pareil. Elles sont bien, elles sont confortables, mais ça va être l'amorti à l'arrière. Euh, c'est de la merde. C'est pompeux à mort. Là, vous voyez, en plus, à l'arrière, il n'y a rien. Donc, ça fait un peu comme les chaussures fitness, les sneakers. Et hop, tout ça, là. Et, euh, mais voilà, elles sont très pompeuses. Euh, ce n'est pas vilain à porter, mais à marcher, ça va être un peu insupportable. Et en plus, ce sont des contrefaçons. Oui, parce que... J'espère je me... que le truc va être à l'envers. Moi, j'avais bien lu... On dirait... Alors, on dirait bien. Sinon, pourquoi faire un p... si peu de points au Scrabble en nommant nos chaussures les Power er Moines Les Power Moines. En fait, quand tu rèves la chaussure comme ça, moi, j'ai lu Power Man. Power Man 500. Et, Et en fait, ça, c'est notre, euh... notre intellect diabolique. Puisqu'on voit bien qu'il n'y a mar... pas marqué Power Made, Il y a marqué pow... Power, power Moines 500. Donc... Quand les fabricants font ça, généralement, c'est que c'est de la contrefaçon. C'est-à-dire qu'à la base, il doit y avoir des Powerman 500 qui existent. Ils sont dit, on va mettre toutes les lettres dans le désordre. Personne ne va rien voir. Et c'est vrai qu'au premier abord, euh, personne n'a rien vu. Et voilà. Donc, sans y prêter attention, bah, tu lis Powerman. Et en fait, non, c'est Power Man um, 500. Ils sont trop stylés. Moi, Je trouve trop belles et tout, voilà. Bon, et combien hors promo Alors bien évidemment, après le 11, 11 je suis allé voir les prix, vous allez me dire, hey, le lien et tout, voilà, je vous mets le lien. Hors promo et avec Livraison France, elles vous coûteront 10 euros avec les frais de port. Donc 10 euros, free shipping, il n'y a pas de taxe là-dessus. Hein. C'est 10 balles, ça ne coûte rien, d'accord. Bon, pour moi, moi je trouve que pour 111, bah, 3,50 euros, je regrette pas. Après, pour 10 euros, je ne sais pas. Est-ce qu'on est qu peut avoir pour 10 euros chez vous Est-ce qu'on peut avoir mieux, pire Est-ce que ça vaut le coup de commander en Chine Ça, vous me direz en commentaire. Et enfin, puisqu'il qu'il me fallait un deuxième article pour... Euh, parce qu'on est peut-être dans l'express, là, 5 minutes, ça suffisait pas. Boom Motor lance un premier... Son, un, le scooter électrique en Inde. Alors bon, avec la hausse du prix du carburant, qui est en train de flamber partout, c'est la merde, on est d'accord. Boom Motor, <rire> c'est les moteurs qui font boom. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais hein. <rire> le nom, hein. Les moteurs qui fait boom. Heureusement que c'est électrique, hein, parce que bon, euh, après, avec essence. A annoncé... Le nouveau Corbett EV, un petit scooter électrique en Inde avec le 14 et le 14 EX. Des, des scooters présentés à un tarif quand même choc de premier prix 1170 dollars, hors taxe, encore une fois, donc ça fait 1000 balles quoi. Et la version EX coûte euh, 19 000 roupies, soit 1600 dollars, euh, 1500 euros hors taxe, encore une fois. Euh, leur prix, euh, le prix showroom, encore une fois. La version 14 annonce quand même 5 km d'autonomie. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Tandis que la version EX, 200 km d'autonomie. Alors, je pense que les Indiens, euh, ils copient un peu les Chinois. Ils sont un peu mythos sur les chiffres. Enfin, bon, voilà. Grâce à sa batterie de 200 bandes d'autonomie, ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Après, à 30 à l'heure, on est d'accord. Mais pourtant, le fabricant, hein, alors, allez, chargeur, chargeur domestique, chargeur rapide, tu peux recharger sur une prise en 2,5 et 4 heures. Ça me paraît, euh, me paraît exceptionnel, ce scooter. <rire> combien Combien Où c'est que je peux l'avoir alors, vitesse maximale 75 et 65, c'est-à-dire 65 pour le normal et 75 pour le X. Là, ça me paraît beaucoup, là, 75 km h tu fais pas 100 bornes, hein. faut pas déconner, hein. voilà. Sur les versions X de base, effectivement, tout entraînant une charge de 200 kg, c'est tout moi. <rire> non, mais je fais pas encore, attends, je fais moins de 100 kg, c'est bon, on va se calmer. Mais bon, toi et ton pote derrière, voilà, tu as deux sur l'allumette, le... <rire> là, voilà. Bon, et un rangement sous la scène limité à 30 litres. Mais c'est incroyable. Incroyable. incroyable, les fiches techniques incroyables, après, euh, ça Il y a beaucoup de mythos, à mon avis. Hein. On va se calmer un petit peu. Bon, après, ils annoncent, bon, être minimaliste, pas de carénage, juste un feu à l'aide et tout. Mais il n'est pas vilain, vilain. En Asie, on a un, un scooter Honda qui s'appelle le Zoom, je crois, pareil. Ou tu c'est sais, pareil, il y, a, il y a des trous au milieu et tout, c'est assez euh, assez étonnant. Bon, après, euh, il est pas mal, euh, truc, euh, voilà, trop bien. Bon, ils annoncent que là, c'est les prix de lancement. Après, les prix vont augmenter, mais alors, ils vont augmenter de, alors j'avais attendu de, euh, je sais plus combien, de 3000 à 5000 roupies. Alors, 5000 roupies, ça fait 50 euros. Donc, même s'il augmente maximum de 50 euros, ça reste quand même une très très bonne affaire. Les réalisations pour scooters ont déjà commencé en Inde. Encore une fois, calmez-vous. Hein. Je ne pense pas qu'il va arriver en Europe, peut-être un jour. Hein. Est-ce que ça vient de Chine, c'est fabriqué en Inde C'est uniquement en Inde, mais avec des technologies chinoises. Est-ce qu'on le verra arriver en Chine Est-ce qu'on le verra arriver en Thaïlande <rire> voilà. C'est là tout le problème de l'importation, des réglementations, des législations et de combien va prendre le douanier à la passe. <rire> voilà, en, en petits euh, petit billets. Mais moi, je le trouve incroyable. 1500 balles, la version de luxe. La version qui monte à 75 km/h avec 200 km d'autonomie, non mais à 75 alors déjà euh, pff, on doit flipper un peu ta race, mais et après 200 bornes, je veux dire, bon, même si tu fais 50 ou 100 bornes, ça me paraît euh, déjà un très très juste scooter. Voilà, bon, bon comme quoi les Indiens arrivent sur le créneau, hein, bon, ils ont un gros gros marché en interne. Le marché du scooter électriques est en pleine expansion, encore une fois, s'ils si peuvent arriver avec des produits comme ça qui sont bien remarque, on, remarque, on voit bien il euh, y a Royal Enfield, il y a pas mal de motos aussi en même temps indiennes. KTM maintenant qui est devenue indien aussi, enfin, il y a une partie qui fabrique en Chine, voilà. c'est un peu compliqué, mais euh, ça peut être intéressant dans de voir des produits comme ça, et je trouvais la news super intéressante parce que combien d'entre vous seraient prêts à acheter une merde comme ça, entre 1000 et 1500 balles, alors ça va faire entre 1500 et 2000 euros pour vous, hein. TTC avec l'import et tout, mais voilà, je trouve que les caractéristiques sont très bien, encore une fois, il faudrait le tester, il faudrait le voir, il faudrait avoir plein plus d'informations, mais on n'est là, pas là pour ça, on est là pour faire du JT Geek Express ça sera tout pour aujourd'hui, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Moins de 10 minutes, on se donne rendez-vous demain pour le JT du Geek, beaucoup plus long, et ensuite on se retrouvera euh, bah, peut-être euh, dans la semaine s'il y a du Tipeee. Oyez, oh yeah, oyez. Oh yeah. Bonne journée à tous, merci de passer bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts.